Jean-Jacques, pour le 6 juin, j'ai collé des affiches partout. Enfin, chez le kiné que j'ai été voir, j'ai mis plein d'affiches, donc tu devrais avoir... C'est un mec qui, qui, qui reçoit un docteur qui... Enfin, il, est, enfin il, a une, il a une clientèle vachement... Donc, normalement, ça, ça devrait remplir le Lampia. Lampia, c'est quoi pia, pas, un Mille aider dé... Ça devrait aller. <rire>